Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans, euh, j'ai fait des études dans le commerce et j'ai un master en ressources humaines et aujourd'hui je fais de la musique. Merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine pour les personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anthony. Donc, Anthony, je vais te poser la première question de l'interview à savoir, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as fait comme formation Alors, j'ai commencé par un bac ES au lycée mmh. euh, j'étais intéressé par tout ce qui était économique. À la base, un petit peu bah, économie sociologie, ce, le rapport, euh, enfin en tout cas par exemple l'impact que peut avoir l'argent sur les, sur les gens ou ce genre de choses et puis la manière dont, la manière dont justement ça s'organise. Donc après mon bac j'ai fait un, un BTS MUC, voilà j'ai pas choisi de rentrer dans des écoles de commerce parce que j'y pensais pas à l'époque et puis euh, parce que euh, je voulais vraiment voir qu'est ce que c'était de, de bosser euh, de bosser bon voilà donc j'ai fait euh, j'ai fait ce BTS là pendant lequel donc c'est en deux ans il y avait huit mois de stage j'ai travaillé dans une banque à l'accueil donc voilà donc j'ai bien vu ce que c'était recevoir les gens enfin et puis euh, bah, tout le côté aussi euh, bah, pognon aussi qu'il y avait un peu derrière ça quoi d'accord euh, après ça donc j'ai fait une licence en conduite et management de projet à Lille euh, donc c'était euh, c'était assez intéressant en un an du coup pour euh, un peu parfaire cette formation en management et en, en gestion mmh. donc euh, j'ai appris pas mal de choses pareil j'ai fait ça en alternance donc euh, je bossais à, à, à mi-temps entre guillemets j'avais une semaine de cours et puis l'autre semaine j'étais en entreprise donc je bossais dans une, euh, une librairie papeterie d'accord et donc euh, j'étais en support rh donc en gros j'étais euh, euh, je me suis organisé de créer les premiers entretiens individuels d'accord de euh, l'entreprise de, coup, de ouais. cette entreprise là voilà donc c'était super enfin, moi, ça reste une, vraiment une des, une des meilleures expériences que j'ai eues parce que les gens, du coup, étaient vraiment humains et c'était vraiment sympa de, de, bosser avec, euh, de bosser avec ce genre de personnes. Et après ça, du coup, j'ai fait une, une école de commerce. D'accord. Donc, j'ai fait à Paris. Euh, j'ai fait un M1 en, en ressources humaines. Et je suis parti euh, sept mois en, en Irlande, en stage, en, en recrutement. D'accord. Donc, ça, c'était assez, euh, assez hard sur certains aspects. Et après ça, j'ai fini mes études euh, à Chicago, euh, aux états unis du coup, sur euh, un management, enfin un M2 en entrepreneuriat social. Voilà. D'accord. Et après ça, donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, à Paris, à la Défense. Dans quel et type d'entreprise dans, dans, dans une entreprise industrielle. Mm -hmm. Voilà. Euh, et j'étais euh, en, en, en ressources humaines sur l'aspect développement du capital humain. Donc c'est un peu trash à dire comme ça, mais c'est tout ce qui est formation, Reporting justement des entretiens individuels, etc. Donc Anthony, je vais maintenant te poser la deuxième question de l'interview. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Alors bah maintenant, je fais de la, bah, je fais de la musique. D'accord. Voilà. Euh, donc euh, je fais des productions euh, instrumentales hip-hop sous le nom de Reflexman. Mm -hmm. Donc euh, pour l'instant, c'est pas, c'est pas énorme, mais bon, j'ai, bah, j'ai beaucoup beaucoup de projets. J'essaie de travailler sur des choses originales pour. Euh, pour changer un petit peu de tout ce qui se fait, de, que ce soit au niveau des formats, euh, des sons que je fais, et sur la manière aussi de les diffuser. Tu Donc, peux nous euh, en dire un peu plus, bah, sur, moi je, sur les éléments différenciants ouais. bah, De base, avec Reflexman, moi ce que j'aime bien, c'est euh, autant, en hip-hop, moi ce que j'adore, c'est les boucles. Quoi. Donc, euh, je, là, je bosse, sur un, bah, je bosse sur un projet avec des formats très courts. Voilà, c'est des, des sons qui durent entre 1 minute 50 et 2 minutes max. Sachant qu'actuellement euh, sur le marché, ce qui se fait traditionnellement Ce qui se fait qu se traditionnellement, bah, en hip-hop, il euh, y a tout l'aspect un peu lo-fi où on retrouve un peu ce, ce, ce délire-là avec des sons euh, qui sont tout doux, ultra chill, mm -hmm. qui, durent, euh, qui, qui sont euh, assez courts et on en fait des albums. Bah, là j'en ai un vinyle, euh, je peux, on peut parler par exemple de Tom Pabitz, c'est un artiste du coup un peu dans ce délire-là euh, euh, simple, lo-fi, hip-hop très très sympa, très très chill mm -hmm. et, euh, et, et le vinyle, tu vois, c est, c est, c est, il est magnifique tu as, tu as 10 chansons par face quoi, quasiment quoi. donc mm -hmm. c'est vraiment, c'est un univers qui est très varié qui reste dans le même style mais qui est très varié et c'est vrai que moi ça m'a vachement touché dans cette manière de faire et c'est ce que je faisais depuis très longtemps et j'arrivais pas à trouver vraiment comment les... Bah, comment les comment les, les, les mettre en avant, etc. Donc là, bah, j'essaye de trouver, en tout cas, bah, je bosse déjà, et j'essaye de trouver des gens qui font principalement de la vidéo, donc euh, vidéo artistique, euh, des gens qui ne se prennent pas la tête, qui essayent de découvrir de nouveaux trucs. Et euh, bah, l'idée, c'est de partager son là euh, partager ces sons-là sous forme de petites capsules, dans l'idée plus tard d'en sortir euh, bah, un exemplaire vinyle, euh, avec euh, par exemple une bande son, une bande son dédiée, enfin une bande vidéo dédiée, euh, dédiée au son, et créer vraiment, vraiment une harmonie entre guillemets en mélangeant plusieurs styles d'art en fait pour créer un, un objet à la fin et, et qui mêle à la fois musique, vidéo et puis euh, pourquoi pas dessin sur la pochette aussi et ce genre de choses quoi C'est plus qu'un clip finalement parce que finalement quand on prend le clip c'est ouais. une vidéo qui accompagne une chanson mais toi quoi, ce que tu veux vraiment c'est que les deux soient des créations et qu'on puisse regarder, enfin euh, que, que la vidéo soit une belle création, que le morceau de musique soit une belle création, mais faut, finalement que les deux aillent bien ensemble. Exactement. Bah toujours, tu vois, dans ce délire de collaboration, bah, je suis vraiment resté dans cet esprit-là. Et je pense qu'en musique, c'est vraiment un domaine où, bah, de toute façon, on ne peut pas avancer tout seul. Mm -hmm. Moi-même, je ne suis absolument pas technicien. Euh, je n'ai pas, bah, pas la formation pour, je n'ai pas été au conservatoire, je n'ai pas suivi de, donc, euh, de formation musicale, mais il n'empêche que bah, j'ai mon oreille, euh, mine de rien bah, je fais des choses qui moi me plaisent et qui euh, bah, j'espère tu vois commencent aussi à plaire aux autres et je suis dans cet objectif là de me développer mais pas sur cette route standard qui m'a déjà dégoûté une fois dans un autre milieu et essayer de vraiment mettre en, bah, mettre en relation bah, un maximum de gens qui sont indépendants mais qui aiment vraiment ce qu'ils font et au lieu de les brider et leur dire bah, fais-moi ça par exemple, tu vois, se dire bah, qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant ma musique, qu'est-ce que as, ça t'inspire, ah toi aussi, bah, vas-y, est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose comme ça Et derrière, on crée un projet où, euh, au-delà de la valeur marchande que ça peut avoir, ça a vraiment une. une, une c'est quelque chose d'authentique, quoi, c'est quelque chose de vrai. Et ça, je pense que dans le partage de musique, je trouve ça cool, et moi je la ressens, je ressens, même si, bon, au final, c'est de la musique, hein, donc on aime, on n'aime pas, etc. Moi, après, je suis quand même beaucoup plus touché par, par de la musique qui me parle au-delà de, de ce qu'elle peut représenter uniquement au niveau sonore. Un, par exemple, un, un très beau clip qui est mis en harmonie avec un, avec, avec un, avec un son, ça, ça peut démultiplier. Par exemple, je vois dans le hip-hop, par exemple, on joue beaucoup mmh. sur cet aspect-là et on peut même créer des styles. Complètement, tu vois, en jouant sur, ce, sur cet esprit-là. Il y a l'esprit gangster où on va voir des, on va voir des, on va voir des, des types avec des grosses voitures euh, sur des sons trap et c'est bien, bien connoté. Et peut-être même sur le même délire, tu vois, on, peut, on va aussi avoir d'un autre côté bah, des gars qui, qui chantent dans la street et puis avec, un, avec des textes beaucoup plus authentiques et on crée quelque chose de, voilà, de complètement différent. Ça reste le même style de musique, mais c'est la, la vidéo. En tout cas, la vidéo et l'esprit qu'il y a derrière, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est finalement, toi, ce qui va t'intéresser, c'est de toucher le spectateur. Mais au-delà d'utiliser que l'audition pour le toucher, finalement, tu essaies de mêler les différents arts pour pouvoir transformer l'expérience du spectateur en disant finalement, moi, mon morceau s'écoute, mais c'est aussi quelque chose qui peut se voir, quelque chose qui peut se sentir. Et pourquoi pas quelque chose qu'on peut toucher Et en fait, c'est tout ça qui représente l'univers... Euh, Enfin, c'est une œuvre complète finalement, bah, c'est pas que quelque ça. chose qui s'écoute. C'est ça et ce que je trouve génial bah, c'est qu'au final ça se fait aussi tout seul parce que bah, c'est par des rencontres et ce genre de choses, pas, au final c'est pas, pas un objectif entre guillemets défini, mm -hmm. c'est euh, dans l'idée euh, on veut faire quelque chose de bien et on admet qu'on n'y on, on arrivera pas forcément tout seul et donc on travaille avec des personnes pour arriver à quelque chose dont au final on est tous fiers et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur d'avoir un, une fierté entre guillemets collective autour d'un projet plutôt que de rester euh, mille ans euh, tout seul dans son studio à pas vouloir travailler avec les autres parce qu'on considère qu'on peut tout faire soi-même d'accord voilà. donc ça c'était la partie reflexman ça c'est la partie voilà ça c'est la partie reflexman Man. Donc, du coup plus sur des à la base voilà des productions hip hop je fais des je collectionne beaucoup de vinyles d'accord c'est pareil je passe euh, je passe s'il y a besoin d'un dj set je passe euh, des, des sons un peu chill un peu chill hip hop électro voilà de, de la collection et puis, euh, bah, à côté, il y a aussi plein de side projects, notamment avec LNVR, où on, mmh. fait un, on fait un duo électro où on... Tu peux nous en dire peut-être un peu plus euh, Comment ça a commencé Qu'est-ce que c'est les, les objectifs Est-ce c'est -ce de... est comme style Sur ce projet-là, projet, euh... oui. et, bah, et sur les autres Pour l'instant, il n'y a, y a, a pas grand-chose de défini avec, euh, avec LNVR. L'idée, c'est qu'on euh, on partage vraiment un amour commun pour la musique. Mmh. Et, euh, et ça nous... Bah, en tout cas, moi, ça me pousse vraiment à m'intéresser à, bah, à plein de choses. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a du matos tous les deux, on a chacun notre style. Et quand on confronte ça, euh, bah, techniquement, on, on, arrive à faire des, on arrive à faire des choses et surtout à s'amuser. Et c'est ça, on, en fait, qu'on aime bien partager. Donc, on a fait un live une fois euh, un peu à l'arrache, mais c'était vraiment cool. Et on a vu que ça, ça pouvait aussi bien plaire. Donc, ça, c'est un, un side project à développer, en effet. Okay. Et sur les, sur les sets vinyles, euh, étant donné que je, de base je fais des sons qui sont quand même très calmes mm -hmm. J'ai pas, pas encore de live euh, Reflex Man Ça reste vraiment euh, de la production Pour proposer à des artistes, euh, faire des capsules Ensuite euh, l'idéal ça serait que quelqu'un me contacte et me dise Bah ouais, ce, cette boucle-là me plaît bien On peut en faire un, un morceau de 3 minutes pour poser un de 16 quoi Et on fait ok, pas de souci. Et là du coup on travaille avec l'artiste et c'est autre chose que vendre ses prods sur internet ou ce genre de choses-là, quoi. D'accord. Et je pense que le résultat s'en ressent aussi. Ce c est ce qu'effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu voulais aussi te différencier sur les moyens le, de diffuser ta musique et pas juste vendre tes, tes morceaux directement, ouais. c'est ça C'est ça. Et je me suis dit, bon, après, voilà, pour en, pour en revenir à, à la base, j'ai per pas perdu mon temps, mais j'ai pas mal... Du coup, euh, le fait d'avoir bossé, de rentrer le soir à, à, chez toi à, à 19h, enfin, en gros, tu commences à 7h, tu rentres chez toi, il est 19h30, et te dire à ce moment-là, ma journée commence, je, je, je peux commencer à faire de la musique, là. le fait de me retrouver dans une situation où je fais que ça, ça donne vraiment envie de, voilà, de développer un maximum de choses et de me dire, bah le temps que j'ai gagné là, il faut que je l'investisse pour bah, vraiment réaliser ce que j'ai envie de faire. Et euh, moi, l'idée, c'est de faire de la musique avec, avec les autres et faire des vraiment des... Voilà, bosser sur des projets et faire aboutir des choses, quoi. D'accord. Tu m'as parlé d'un deuxième projet qui s'appelle l'écho. Ouais, alors ça, c'est euh, une association dont je m'occupe. Euh, donc euh, l'écho, c'est, euh, bah, dans l'idée, c'est la... du partage de sons. Ça a commencé par un, par un, groupe, euh, un groupe Facebook où, mm -hmm. où, où voilà, un, moment, un jour, je me suis dit, « Putain, ça fait chier, Anthony, t'as 500 sons dans tes favoris. Euh, » Qu qu'est-ce qu que tu en fais quoi, personne, c'est des trucs que personne, voilà, il y a, y a 200 vues dessus, quoi, qu'est-ce que ça vaut le coup, enfin, il faut partager ça, et donc du coup c'est parti de ça, avec quelques copains, et donc du coup on a commencé à partager quelques sons, et là ça fait, je crois que ça a commencé en 2015, c'est un, un groupe très fermé, hein, c'est privé et tout, c'est vraiment les, les gens, enfin c'est les copains qui ramènent les copains dessus, et à la fin, bah, aujourd'hui on est un peu plus de 250. D'accord et il y a un peu plus de un peu plus il y a je crois qu'il y a 1100 ou 1200 sons sur euh, qui ont été partagés. D'accord. Donc euh, ça a commencé avec ça. Aujourd'hui, bah, ça continue de tourner. Il mm -hmm. euh, y a l'idée de faire des petites l'idée de faire des petites radios pour euh, des petits radios en stream pour euh, justement faire des playlists d'écoute de 3 heures par semaine. Donc là c'est un projet qui est en cours. Mm -hmm. Et sinon, l'écho, il euh, y a aussi un, une partie un peu euh, diffusion, au sens où on fait des, on fait des vinyles euh, en petite série. D'accord. Donc euh, grâce, à un, grâce à un copain, pour l'instant, grâce à un copain qui est qui est sur Caen, qui a une machine à graver des vinyles. Ok. Et donc euh, c'est totalement artisanal, chaque vinyle est une île, ça prend beaucoup de temps, c'est un gros gros investissement. Et euh, il a accepté du coup de nous faire donc, euh, des séries, donc on a fait trois, euh, trois vinyles, ils sont, ils sont ici, je ne sais pas si on les voit, autrement je pourrais les, je pourrais les sortir. Mmh. Le premier c'était un projet euh, avec LNVR, mmh. le, le projet s'appelle Meuf, qui a vraiment été fait du coup dans l'esprit dont je te parlais tout à l'heure, c'est des copains qui, qui voulaient faire un clip, euh, qui avaient besoin d'un son, euh, c'était un peu leur dernière année sur Paris avant que tout le monde s'éparpille. Et, euh, et on a monté bah, avec Léo, nous on s'est occupé du son voilà, C'était la première fois qu'on a confronté un peu nos, nos styles, styles voilà. Et derrière il y a eu un, vraiment un énorme boulot au niveau de la vidéo Au niveau de la, du montage, de la réalisation, de, de l'organisation des événements sur place Il y avait une, vraiment une, un super bon état d'esprit Et ça a, sorti, donc, ça a sorti du coup Meuf, avec euh, le clip Meuf euh, on a le vinyle aussi, avec euh, sur la face A, tu as euh, la radio-edit et puis la longue version de Meuf, du coup. Et sur la face B, on a mis un son à moi et un son à Léo, mm -hmm. histoire, de, histoire de remplir un peu le disque, quoi. Bien et sûr. derrière, il y avait une release party qui avait été organisée par euh, Fauchage Collectif, dont on parlera sûrement après. <rire> euh, Ou euh, dans un squat à Paris, où ça avait ramené vraiment, euh, vraiment beaucoup de monde, pour le coup. Et on avait passé une super soirée. Euh, moi, c'était un de mes premiers lives, euh, et c'était vraiment euh, une expérience, ça franchement... une expérience unique et, le... et ça donne envie de recommencer le... <rire> ça donne de, de justement monter des projets comme ça en... avec des copains vraiment en mode euh, bah, on, on s'en sort comme on peut on se donne on se donne chacun au max quoi ouais. et à la fin euh, bah, le résultat euh, on est tous plus on est bah, on est tous contents et, euh, et on, on retrouve cette entre guillemets cette fierté collective et ça crée des liens forts entre les gens d'accord euh... voilà du coup, en parlant de collectif, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Fauchage Collectif ouais, ouais. Bah, Fauchage Collectif, c'est un, une association, une autre association dont je fais partie. À... Je suis membre, je ne fais pas partie du bureau. rien. <rire> c'est euh, une, une, une association qui organise des concerts à Paris, mm -hmm. mais pas que. Euh, ils ont aussi un micro-label, donc là, pour le coup, je fais partie. Et euh, Fauchage Collectif, donc euh, c'est avec euh, donc, euh, et Léo, Hélène euh, Vert qui, a, qui est avec les copains de Princesse Napalm euh, mm -hmm. qui est un groupe de, un groupe de euh, punk punkabilly, euh, post punkabilly euh... <rire> surf, rock <D> <rire> Vraiment, vraiment bah, les Princesse Napalm, euh, je sais... enfin, moi en tout cas j'adore ça, c'est vraiment une expérience en live, c'est génial Je euh, à tous les gens qui peuvent voir Princesse Napalm de les voir. C'est euh, bah, un état d'esprit avant tout, et en fait bah, de cet état d'esprit là est né Fauchage Collectif qui, euh, qui voulait bah, organiser des concerts avec des groupes qui n'étaient pas trop connus, un peu indépendants etc. Et aujourd'hui bah, c'est une grande diaspora de copains, c'est euh, bah, quasiment presque deux, un ou deux, minimum un ou deux concerts par mois j'aurais tendance à dire. Oui. Voilà donc ça fait beaucoup de choses dans tous les styles. Il euh, y a des soirées graisse auditive euh, qui sont euh, métal, euh, plutôt métal, enfin ouais, clairement métal, euh, doom, et qui, euh, qui, envoient, euh, qui envoient du très lourd. On a les soirées punk bordel avec euh, bah, du coup du punk, les soirées boost en boule un peu plus euh, garage, etc. Et on a les soirées, euh, les gouttes d'acide avec les soirées psyché. Mmh. Et on a les, les flashy avec les soirées un peu plus, un peu plus club avec des DJ, etc. D'accord. Et c'est vraiment un... Donc du coup, tu vois, le, le nombre de styles différents, donc c'est vraiment plein de gens dans plein de styles différents, on se retrouve on se dans l'idée de, bah, de faire la fête, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête, de vivre parce qu'il parce qu faut vivre, quoi, et qu'on et qu ne va pas laisser passer notre chance, quoi. Et au final, bah, c'est des, des rencontres qui mènent à des projets, qui mènent à à développer des, des, des compétences que de base on n'a pas forcément en rencontrant les bonnes personnes. Et, euh, et je pense que ça pousse beaucoup de monde aussi euh, vers le haut et j'espère que ça va continuer très très longtemps euh, cette histoire. D'accord. Voilà. Et mmh. du coup, euh, dans le micro-label, euh, tu fais de l'encadrement d'artistes aussi Alors je fais de l'encadrement d'artistes sur, euh, sur un groupe, enfin deux groupes, il y a LNVR du coup, mmh. donc c'est de l'électro, voilà très très cool. Je pense que tu peux en témoigner par toi-même. <rire> je peux en témoigner, oui. <rire> <Voilà>. <rire> donc euh, ouais, euh, LNVR et je m'occupe aussi de euh, The Link City, qui est un groupe de garage. D'accord. Euh, ils sont deux, euh, un batteur un, un batteur et un guitariste chanteur. Et ils envoient du très très lourd. Et donc du coup... Euh, bah, du coup, toi, ton boulot c'est de les accompagner... Bah, J'essaye de les accompagner au mieux, du temps, bah, temps qui me reste disponible. Pour, euh, avec fauchage collectif, donc essayer de leur trouver des dates, que ça soit sur, euh, sur nos dates à nous, alors sur des dates à l'extérieur avec euh, bah, des associations qui potentiellement recherchent des plateaux. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc voilà. Et puis derrière, bah, on répond aussi à toutes leurs questions euh, un type administrative. Euh, on gère euh, et puis on gère euh, l'idée du label en tout cas avec, avec euh, fauchage collectif qui est Fauché Records. Mmh. c'est euh, c'est euh, donc à la partie booking avec l'idée principale c'est d'organiser des tournées c'est un groupe par exemple il a, bah, il, a un, il a une date en Espagne et ben bah, on va lui faire on va lui faire 5 euh, on va lui faire faire cinq dates sur la route tu vois pour qu'il puisse se rembourser et que derrière euh, il arrive et enfin vraiment en profiter pour, euh, bah, pour faire écouter sa musique partout et mettre en fin, mettre en mettre en avant tous les petits contacts qu'on a un petit peu partout euh, à travers la France quoi d'accord et donc, c'est bah un travail de fourmi mais on, on commence à être pas mal. Il y a des gens qui sont vraiment très investis dans Fauchage Collectif. Et donc, du coup, au niveau soirée, ça, ça fonctionne, ça marche. Il euh, ça, ça, y a des gens qui... Les gens sont contents. À chaque fois, on a cet esprit, bah, comme je te disais, l'esprit euh, libre, tranquille, on se prend pas la tête, tu vois. genre Il n'y a pas une soirée chiante que j'ai fait avec euh, Fauchage Collectif. Donc, euh, c'est... Moi, je, vraiment, je... Je crois vraiment beaucoup en eux et je, je pense que ça va continuer encore, encore très longtemps. Sur la partie label, c'est en plein développement puisque bah justement, on, on a maintenant cette porte d'entrée euh, via les organisations de soirées pour, pour accueillir aussi plein de groupes. Et puis euh, potentiellement, bah, certains ont on euh, des, des affinités, euh, on, on, on certaines affinités, ils reviennent, on, on les voit, on discute, etc. Ils, bah, ils nous posent des questions et puis bah, nous, on essaie de leur apporter les réponses comme on peut. Et euh, bah, parfois, ça on en vient à, bah, justement à proposer euh, ce genre de solution un peu label en disant « bah voilà si tu veux, nous, euh, on peut essayer de te booker, te rendre service sur des euh, dates, te rendre service, dates, euh, te rendre service euh, si, tu veux, si tu veux des prix ou des comparatifs pour tes t-shirts, pour des CD, pour faire des coprods, pour si tu veux sortir des vinyles, etc. » Donc, Anthony, je vais te poser donc la troisième question de cette interview, à savoir, finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer d'un l'un à l'autre Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de, des ressources humaines à faire de la musique maintenant, finalement bah, L'idée, c'est que ça fait longtemps que la musique, ça me, ça me traîne. J'ai acheté, enfin, euh, je me souviens, j'avais mes premières platines, c'était il, y a, bon, c il y a pas si longtemps que ça, mais c'était à 7 ans, quoi. Mmh. Euh, je sortais, du, je sortais, du, je sortais du, du lycée où déjà j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique. Enfin, je commençais à m'intéresser un peu à la manière de faire, etc. Et ça a commencé par un gros, gros concert électro avec les copains, où là je me suis dit « Ouais, il faut, faudrait que je choppe des platines ». J'avais chopé des platines d'occasion, de une table de mixage. Et euh, ça a commencé par ça. Ensuite, euh, j'ai découvert Fruity Loops. Oui. Donc euh, j'ai eu ce passage, après musical ou de base. j'écoutais, euh, quand j'étais jeune j'écoutais beaucoup de bah, tu sais, euh, Nirvana, euh, <rire> j'écoutais beaucoup de rock, euh, pas mal de métal. Ensuite j'ai eu une grosse période, euh, une période bah, reggae dub, mm -hmm. vraiment dub, dub à, dub à l'ancienne, roots reggae. Et du coup bah, je suis ensuite allé vers un, un peu l'univers hip hop. Et c'est là qu'un petit peu tout s'est mis en relation. J'avais déjà les platines, enfin l'électro ça m'a toujours suivi. J'avais déjà, euh, déjà des platines où euh, je, je mixais voilà, un petit peu d'électro par-ci par-là hein, avec les études. Euh, j'ai continué à accumuler le matos. Au final, euh, quand j'étais en Irlande, quand j'ai voyagé, j'ai chopé une MPC500. En fait, j'ai jamais rien fait sans vraiment avoir la possibilité soit d'écouter ou de faire de la musique. Ça fait, et euh, peu importe, euh, bah, tu vois, soit j'avais mon ordinateur avec un logiciel, soit j'avais ma MPC, soit j'avais une connerie ou quelque chose pour faire de, de la musique, ça me, ça me suivait toujours. Et quand j'ai commencé à travailler, au final, bah, le, le, la première année, bah, j'avais mon petit studio chez moi, et puis bah, en rentrant du travail, je me mettais à faire du son, et ça m'allait très bien comme ça, j'avais pas, pas vraiment de besoin de plus, c'était... Peu les embryons donc je testais un petit peu tout etc je commençais du coup à rencontrer un peu de un peu de gens dans un peu de personnes dans, dans ce délire là quoi mm -hmm. et, euh, et au final bah, c'est en, bah, en accumulant euh... j'avais une guitare depuis très longtemps j'avais essayé et au final fin, j'étais pas du genre à suivre les tablatures j'étais plutôt du genre à essayer de regarder euh, quels son me plaisaient le plus et à bidouiller par ci par là et et ça et sans me rendre compte je me suis retrouvé avec, bah, avec euh, quasiment bah, la moitié du studio il y a peut-être deux ans enfin, un peu plus de la moitié du studio il y a deux ans ça prenait de la place euh, au final moi ça fin, c'était un petit peu mon échappatoire je sortais du fin, je, voilà, je partais du travail euh, j'avais ça et en grandissant bah, en grandissant euh, tout n'est pas, euh, pas rose euh, il il y a une, une vraie réalité financière qui, qui s'impose, le travail ça demande de plus en plus de temps, ça demande de l'investissement demande de l'engagement etc et, euh, et cette double vie je l'ai vraiment vécu euh, assez durement à un moment donné où à la fin de mon premier job euh, en gros j'avais trouvé un arrangement avec un, avec un studio d'enregistrement dans le 17 e mm -hmm. et euh, typiquement en gros je commençais à 9h le matin je terminais à 18h je rentrais chez moi il était 19h euh, je me posais, je fumais une clope, ensuite j'allais au studio euh, de 20h jusqu'à 22h, 23h où on avait, en gros j'avais des heures de studio gratos et je leur filais un petit peu de, de, un coup de main administratif quoi. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ouais mais euh, ça serait quand même pas mal en taux que tu, tu trouves quand même un, un boulot qui mêle à la fois les ressources humaines et la musique quoi. Et j'étais un peu resté là-dessus en me disant bon pour l'instant je me lance un peu dans la vie active, c'est le moment où tu as plein de choses qui se passent dans ta vie, j'avais pas, euh, pas vraiment besoin de réfléchir à ça à long terme mais moi ça m'allait quoi. Et, euh, et au final, bah, mon premier job s'est arrêté parce que j'en ai eu marre, à ce moment-là euh, j'ai déménagé, je me, suis remis à, bah, je me suis remis vraiment à faire de la musique et euh, quand j'ai repris mon deuxième job, là ça m'a vraiment pesé de passer du moment où je pouvais faire de la musique 24h sur 24 à un moment... Euh, où au final je pouvais faire de la musique euh, bah voilà, que de 19h à euh, 23h, euh, minuit, 1h une heure, une heure le, le soir ouais. euh, chez moi. Quoi. Et puis, puis le matin, tu devais te lever pour aller au et travail Et le matin, et je devais me lever te et, disais, et au final, euh... après, est, bah, tout est un problème de motivation. Enfin, arrive un moment où vraiment au boulot, enfin, ça ne se, euh, se passait plus du tout. Enfin, même moi, mes valeurs, euh, par rapport à, à aux raisons pour lesquelles j'ai fait des ressources humaines, je ne les reconnaissais plus du tout dans ce que, dans ce que je faisais. Typiquement en gros j'avais pas envie d'aller au boulot, j'avais qu'une envie c'était rentrer, le... enfin, rentrer le soir faire de la musique donc la musique j'en faisais le plus longtemps possible jusqu'à 2-3 heures donc le réveil le matin tu comprends bien donc t'arrives avec une demi-heure de retard euh, une fois et puis après t'arrives avec une demi-heure de retard deux fois et après c'est tous les jours parce que tu t'en sors plus, enfin en gros tu t'en sors plus, tu passes ta vie à, entre guillemets, à courir après le temps pour essayer de faire quelque chose que, que t'aimes et, euh, et, et, et, et, et, bah, et puis moi bah, je suis arrivé à saturation à un moment donné je me suis dit bah ouais mais enfin faut pas déconner quoi et là ça fait bah, ça fait trois mois que j'ai arrêté de travailler d'accord et euh, là je, je me sens bah, je me sens beaucoup mieux et pour le coup là je ressens vraiment pas cette envie de, de retourner dans ce système là j'ai vraiment envie du coup de dire bah écoute j'ai quand même j'ai quand même des compétences de base euh, je sais je sais bah, pas enfin L'organisation et tout ça, comme je te disais tu vois, sur la... au, au tout début, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal intéressé. Je suis plus ou moins toujours dans cet objectif au fur et à mesure de, de, de mes idées. Donc au final, bah, mener des projets, euh, bah, organiser des captations, par exemple avec l'écho, ou euh, dans le cadre du partage et de la diffusion de musique, on fait beaucoup de vidéos. Mmh. Là on a, fait, on a organisé un concert privé, j'ai organisé une captation il n'y a pas très longtemps sur Caen. On, va, on a fait une watch-on session, c'est un délire où euh, entre guillemets on vous donne 48 heures pour faire un son et une vidéo. Pour euh, vraiment entre guillemets avoir une grosse capsule où tu maintiens vraiment en cohérence le, la création du son. Le moment où, euh, les, et puis euh, le contexte dans lequel tu l'as fait quoi. Et ça je pense que ça tu vois encore une fois, on essaie de faire des choses originales, après bon ça marche, ça marche pas, mais il faut le faire, il faut tester quoi. Et je préfère vraiment passer mon temps et m'investir, euh, quitte à faire des sacrifices. Continue de m'investir là-dedans plutôt que de retourner dans un système où euh, je vais bosser, ouais plus. voilà, je vais bosser pour, euh, bah, pour travailler quoi. Travailler pour travailler quoi, avoir euh, voilà, avoir peut-être un peu plus de sous, mais euh, pas pas m'y retrouver humainement, et puis euh, au final avoir ce manque-là que j'ai pu aujourd'hui, parce que je peux faire de la musique tous les jours. D'accord. Donc Anthony, finalement, qu'est-ce que ta formation t'apporte bah, pour l'instant, euh, je t'avoue, euh, elle me rapporte euh, des sous. D'accord. <rire> Puisque, au final, j'ai pu gagner un peu d'argent, euh, puis mettre de côté, et, avant de... et au final, j'ai un bah, j'ai un, un chômage qui me permet de vivre, quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est une chance, tant que ça dure, donc euh, l'idée, bon, en tout cas pour l'instant, c'est de mettre à profit cette chance-là, voilà, pour encore une fois faire quelque chose que, que j'aime bien. Donc ça m'a apporté ça, une certaine stabilité, la possibilité de pouvoir jongler sur plusieurs tableaux sans, sans prendre trop de risques. Ce qui est, encore une fois, ce que je trouve qui est vraiment une chance. Mmh. Euh, après, euh, bah, je pense qu'elle m'apportera. d'accord Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, pas au niveau euh, où ça a vraiment de l'importance, où on peut gagner de l'argent, ce genre de choses. J'en suis vraiment au balbutiement et j'aime ai, bien cette phase-là, au sens où je ne suis pas pressé de passer à la, au stade au-dessus. J'aime bien pouvoir bah, continuer de rencontrer des gens, continuer de rencontrer des enfin, continuer tu vois' dans ce, cet univers où tu as plein de, as plein de micro projets qui peuvent naître partout à n'importe quel moment et parfois pouvoir saisir le bon et puis euh, voilà vraiment prendre plaisir quitte à ce que ça marche ou à ce que ça marche pas tu vois, vraiment prendre plaisir à faire quelque chose et à acquérir de l'expérience. donc moi je suis encore dans, dans ce contexte là. Après je sais que bah, par exemple euh, sur le côté euh, fauchage euh, dans mon dernier, euh, mon dernier travail j'ai travaillé avec beaucoup d'intermittents du spectacle d'accord. Où je m'occupais de, euh, bah, de leur dossier administratif et de leur mission, etc. Donc euh, je connais bien ce milieu-là, je sais comment ça fonctionne, euh, je sais comment le Pôle emploi fonctionne, je sais comment. Enfin, je, du coup, euh, au niveau de. J'ai fait des ressources humaines, donc euh, tout l'aspect administratif, euh, est-ce est que ça va du, ça va de la gestion de carrière, enfin, de base la, de, de, de la gestion de carrière jusqu'à la. Jusqu le, enfin, en passant par les entretiens, enfin, les. les <rire> je je pas le mais les, les ressources humaines ça va du recrutement à la fin de carrière, typiquement. Donc euh, tout ce qui est bulletin de salaire, etc., c'est des choses que j'ai vues, que je connais. Et euh, c'est vrai que bah, parfois je peux répondre à des questions euh, qu'on se pose, euh, notamment si est-ce qu'on est légal ou pas. Euh, que ce soit mon Même si ce n'est pas mon domaine, bah, j'ai quand même une formation en, en droit global, puis plus spécifique en droit social donc je peux répondre aussi à certaines questions sur euh, bah, les doubles projets, l'auto-entreprise, etc. ce genre de ce, genre de, ce genre de sujet et au-delà de ça, fin, voilà, si on me sort un texte de loi ou quelque chose comme ça, je, je vais savoir comment bah, je, commence, je vais savoir comment l'interpréter, comment le lire et puis si tu me dis euh, si on me dit bah Anthony tu peux t'intéresser à ce sujet-là, je vais être capable de t'en faire une bonne synthèse euh, parce que c'était le boulot que je faisais et que je le faisais je le faisais apparemment correctement tu vois et, euh, et c'est des choses que je sais faire, donc euh, synthétiser les choses, en les choses plus faciles. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui, je pense, va beaucoup m'aider, m'aider déjà un petit peu. Enfin, aide, ouais. aide un peu les autres et puis, je pense, euh, sera amené à être... à être Enfin, euh, à, à, à progresser, pareil, au niveau de l'organisation. Pour l'instant, voilà, moi, je suis tout seul dans mon assaut on est beaucoup dans Feuchage. Après, euh, voilà, enfin, moi, encore une fois, je m'impose pas et pas du tout euh, c'est pas du tout dans mes... Dans mes dans, dans l'idée même de, de, de, de ce qu'on fait quoi donc c'est vraiment chacun apporte ce qu'il peut donc moi quand on me demande j'hésite pas à, pas à, voilà à, à faire à faire au mieux quoi et puis pour l'écho ça me sert sur bah, faire un plan euh, faire un plan comptable de la gestion financière un compte de résultat, un bilan, savoir euh, typiquement quand on, sort un, quand on sort un vinyle on fait le... dans l'idée encore une fois pour l'instant on ne veut pas faire de l'argent donc on les fait à prix de revient pour pouvoir en distribuer un maximum, donc c'est bien d'essayer de pouvoir calculer à peu près combien ça te coûte pour éviter d'être euh, typiquement euh, pas trop en perte <rire> à, la <fin> <rire> à la fin du projet. voilà d'accord Et puis bah, voilà typiquement moi ça me sert à ça, la gestion de projet, et puis les études ça m'a aussi permis de parler anglais, ouais. ça on le dit, et donc ça j'étais vraiment nul à la base. Il a fallu que je voyage mais aujourd'hui bah, j'ai un niveau correct donc euh, c'est pareil. Ça permet de faire des rencontres plus faciles, c'est plus Est -ce facile que, de faire voyager. rencontres. Parce que la musique, c'est très cosmopolite et c'est très Exactement. international Et comme la musique m'a toujours suivi et qu'au final, j'ai pu voyager bah, grâce à mes études, bah c'est un tout quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir suivi euh, ces études-là, même si aujourd'hui, c'est un poids, euh, notamment financier, mm -hmm. c'est bah, quand même ce qui m'a permis de faire toutes les rencontres. Et, et... Et voilà, LNVR, euh, Léo, euh, qui est à la base donc, euh, de ma relation avec euh, Fauchage Collectif, et de ma découverte de leur univers à eux, on s'est rencontrés en Irlande, on était chacun en stage. quoi. D'accord. C'est un, un truc, ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas, euh, bah, si pas fait mes études, et si à, à, à cette époque-là, j'avais pas eu cet état d'esprit. Ça s'est passé comment, votre rencontre Par curiosité, vous êtes vous êtes rencontrés dans un concert euh... bah, L'histoire, on a dû la raconter mille fois chacun, je crois. Ah, c'est <rire> l'occasion de l'immortaliser. Euh, bah, du coup, on était en... Enfin, moi, de, de mon point de vue, c'était... Euh, bah, en fait, je rentrais de soirée en Irlande. Il était deux 2h du matin, donc il faut savoir qu'en Irlande, 2h du matin, on était à Cork, en Irlande, dans le sud de l'Irlande. À 2h du matin, c'est tous les, tous les clubs fermes. Donc moi, j'étais dans un état vraiment j'étais... Voilà, j'étais éclaté, vraiment. Mmh. Et euh, en rentrant chez moi, je vois, un, je vois un type qui fait du big box. Et puis, euh, ils étaient deux, tu vois, avec du bon de tour. Il y avait un, un grand mec avec les cheveux longs. Et il y avait un, un petit gars avec un slim rouge et tout, une crête. Et, et du coup, je me pointe et euh, je commence à délirer avec eux. Et je me rends compte que le gars au slim rouge est français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Léo. Et euh, on a passé, après le reste du temps, on a pas mal discuté en Irlande. Euh, il, jouait, on a on, il faisait du hip-hop à l'époque avec, euh, avec euh, MC Opium aujourd'hui <rire> sur, sur un projet qui s'appelait Trimard de bâtard oui. Et on, je leur avais filé une instru, on était resté en contact Et quand je suis rentré sur Paris, bah, lui de base fait partie de Princesse Napalm Et c'est à ce moment là qu'eux ont décidé bah, plus ou moins de monter euh, bah, l'assaut voilà, Pour à la base de trouver des concerts euh, plus facilement parce que c'était la misère et du coup, on fait profiter un maximum de gens pour que ça fleurisse et qu'aujourd'hui, on arrive à, bah voilà, à une trentaine de copains. Euh, et euh, même si il bon, y, y a un peu moins de personnes qui s'occupent vraiment du bureau, mais voilà, quand, quand, comme je te dis, c'est une effusion de, de bonnes vibes. Et ça, fait, et ça fait vraiment des beaux projets, et des beaux concerts et ça fait vraiment de, de belles découvertes. Ok. Voilà. Mais, ouais, mais de base, c'est parti de ça et moi, j'étais moi, là... Euh, moi j'étais là voilà. <rire> j'étais là, j'étais bon voilà, bon là au ouais. bon endroit au bon moment et j'ai kiffé la vibe et du coup je me suis laissé porter et, et aujourd'hui bah euh, moi ça m'a permis encore une fois tu vois, bah, de m'affirmer dans ce que je veux faire parce que bah, j'ai découvert plein de gens et j'ai découvert que bah, c'était pas, euh, pas mal d'arrêter de, de bosser pour faire ce qu'on avait envie de faire que ce n'était pas, euh, pas un gros mot que d'être au chômage, qu'il euh, y avait pas mal de choses qui, en fait... Euh, en fait, c'est ça qu'il faut euh, vraiment se, se barrer du cadre et prendre de la hauteur pour, euh, pour voir les choses parfois d'un avis différent et vraiment se dire, bah ouais, mais en vrai, moi, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça, quoi. Et euh, au lieu de faire un burn-out, parce que ça, je l'ai vu aussi euh, bah, de par mon métier, quand tu as quelqu'un qui a 40 ans dans ton bureau, tu vois, qu'on on ne peut plus de la vie, ou quand tu as un type au téléphone euh, qui, euh, après avoir perdu euh, sa société, euh, vit loin de sa famille dans un, dans un appartement de 20 mètres carrés à Paris pour faire des missions à la con, tu vois. Euh, tu te dis, ouais non, bah, j'ai pas envie de finir comme ça, c'est pas ce que je veux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le veulent. Euh, voilà, quitte à me brûler les ailes plus tard, euh, je préfère pouvoir, euh, je préfère pouvoir euh, kiffer ce que je fais vraiment aujourd'hui. Parce que c'est... Bah, c'est maintenant ou jamais quoi. Et, et il faut savoir profiter de, de l'instant <rire> voilà. Anthony nous abordons maintenant le mot de la fin donc je voudrais savoir si tu aurais un conseil pour ceux qui veulent devenir un autre bah, en, en soi c'est un peu euh, chacun, son, euh, ch chacun son chemin quoi. Euh, je, de base je pense qu'on le sait clairement si on est un autre ou pas euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui travaille enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup questionné le fait de savoir ce que... Bah, ce que je voulais vraiment faire de savoir que j'avais ce lien et cette passion-là avec la musique qui me voilà qui me dévorait un petit peu de l'intérieur et puis que je devais un peu enfin que enfin, non qu'au final j'ai jamais réfréné mais qui un petit peu... que je mettais un peu en concurrence avec euh, le format classique de la vie euh, métro boulot dodo quoi et euh... Bah moi, je sais que je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai vécu, au sens où j'aurais peut-être pu avoir un déclic avant et tout lâcher avant. Mais encore une fois, je pense que c'est tes expériences qui t'amènent à, à un instant T. Et euh, bah le fait d'aujourd'hui euh, vraiment assumer le fait que bah voilà, je, veux faire de, je veux faire de la musique et que c'est quelque chose dont, voilà, qui me qui touche vraiment et que je veux continuer de faire partager, c'est... Euh, c'est ouais, bah, arrivé. C'est arrivé parce que, parce que je le sentais plus, parce que c'est est une pression qui arrivait à la saturation. Et je me suis dit, il est plus raisonnable de, il est plus raisonnable de, voilà, de te lancer maintenant. Après, euh, après voilà. moi Je ne sais pas s'il y a vraiment de conseils, je pense que tout le monde doit faire son chemin, mais de base, je pense que tout le monde sait si. Euh, tout le monde sait, on a bien s'il y a quelque chose qui nous passionne, qui nous, qui nous dévore de l'intérieur et qui nous frustre, euh, parce qu'on ne peut jamais en faire assez, enfin, c'est que, que voilà. Après, il voilà, y a une réalité derrière. Il faut, il faut bien avoir un appartement, il faut bien pouvoir s'en euh, sortir et vivre et tout. Donc euh, en Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Voilà. Euh, en fonction des gens, on n'a pas tous cette chance-là et on ne peut pas arriver euh, tous... Euh, à euh, 26 ans à pouvoir euh, avoir le même discours que moi mais euh, mais ne faut pas désespérer j'espère que tout le, monde, euh, tout le monde un jour euh, c'est pas se réveillera mais en tout cas atteindra, euh, atteindra en tout cas voilà, cette possibilité cette possibilité là de se dire bah ça y est j'ai donné tu vois j'ai donné euh, ça y est je me, je me lance quoi donc euh, donc voilà, je pense qu'il faut, faut croire en soi, il faut croire en ses projets et puis euh, il ne faut pas lâcher. Voilà. Et trouver des... Et pas rester seul aussi. Pas rester seul. Je pense que c'est une bêtise de vouloir tout faire tout seul. C'est le meilleur moyen de se, de se décourager, de, ou alors de se satisfaire dans quelque chose qui... entre guillemets, de se, vraiment de se limiter. Quoi. Donc euh, rencontrer des gens, en fait écouter ce que vous faites si vous faites de la musique. Euh, essayer de partager à fond, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur de ce qu'on fait, c'est à partir du moment où c'est ce qu'on aime il euh, n'y a pas de raison de pas en être fier donc euh, tout, euh, tout gagne à être connu, tout gagne à être enfin euh, peut-être pas tout, faut pas déconner mais, <rire> mais en tout cas voilà, enfin dans l'idée dans l'idée euh, euh, je pense que c'est une, une certaine liberté qu'il faut s'autoriser et bien que ça soit, et, et je suis le premier à à elle, l'admettre elle, elle que ça soit vraiment pas facile et que ça soit pas donné pour tout le monde. Voilà, moi j'ai, en tout cas j'ai eu cette chance, et bah justement parce que c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde, tu vois, je, je refuse de, de la laisser passer quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air, à commenter et à nous soutenir sur Tipeee. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler, à leur conseiller de nous envoyer un mail pour qu'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice et Florent pour les autres. Merci et passez une bonne journée.